Alors, il est bon de, de faire des connexions très fermes hein, avec des câbles euh, qui sont solidement attachés aux cosses mais aussi que les cosses soient solidement euh, attachées soit aux cellules de batterie par des, des boulons ou des écrous euh, soit aux couvercle. Ça, ça doit être net. Sinon, la circulation de courant, c'est comme la circulation de l'eau. Hein. Euh, dans un tuyau où il y a beaucoup de saleté, l'eau le, va circuler mal. Lorsque les connexions sont, sont imparfaites ici, le courant aussi va circuler mal. et On assiste ainsi à des déséquilibres de circulation qui peuvent être au, au niveau local. Donc on a mis là, des, surtout les fils qui vont euh, d'une batterie à l'autre, ça doit être des fils avec section suffisamment large. Là, nous avons combiné euh, 5 fois 2,5 pour faire euh, des, des cordes, des espèces de, de, de fils torsadés euh, qui permettent donc une circulation net de courant. Sinon, vous pouvez perdre même certains, euh, certains des équilibres actifs à cause de ça. Alors, donc, on va mesurer maintenant la, le courant dans les cellules, hein, chaque cellule individuelle, euh, pour montrer si la charge de batterie par ce convertisseur 6,2 kW euh, se fait bien. Alors, euh, ici, on a 3,34. Pour cette première cellule ici. Ensuite, euh, on a 3,26-27 pour la deuxième cellule. Ensuite, euh, 3,27 pour la troisième cellule. Vous voyez que ça s'équilibre assez bien. Et, et finalement, donc, pour la quatrième cellule, on voit 3,27 à peu près. Et lorsqu'on touche, pour voir si l'équilibre actif fonctionne bien, parfois quand on touche, c'est un peu chaud. Hein. C'est le cas ici, lorsqu'il y a circulation, donc transfert de voltage fort vers voltage faible euh, entre les cellules. Ensuite, on continue avec euh, le bloc à côté. Et là, la tension est de 3,26 à peu près pour la première cellule et 3,26 pour la deuxième cellule et 3,26 aussi pour la troisième cellule et 3,26 pour la quatrième cellule. Donc ça, c'est parfait L'équilibrage semble fonctionner très bien. Alors, on continue à côté. 3,26 pour la première cellule. 3,26 pour la deuxième cellule. 3,26 pour la troisième cellule. Et 3,26 ou presque 27 pour la, la quatrième cellule. Ensuite, nous bougeons. Nous mesurons maintenant pour euh, la... Pour le dernier bloc, 3,26 aussi à peu près. Euh, ensuite, 3,26 à peu près. Euh, 3, exactement, oui, 26 ici. Et là, 3,26. Alors lorsque l'équilibrage est fait, bien sûr, il n'y a plus de courant qui circule d'un actif balanceur euh, vers, euh, vers, en fait, d'une cellule à une autre euh, via euh, l'équilibreur actif. Bon, nous avons expliqué pourquoi nous avons préféré cette solution équilibreur actif. C'est parce que ça donne euh, des blocs de batterie qui sont moins chers. La différence de prix avec le système BMS peut atteindre 500 000 francs CFA. Bon, donc on voit, euh, c'est bon aussi de tester ce convertisseur parce qu'on voit que donc l'entrée de batteries, voilà là, hein. on voit actuellement, donc on peut voir qu'est-ce qui se passe. Nous voyons que, alors, euh, avec ce, ce symbole qui cliente ici, on voit manifestement que la batterie est en train d'être chargée. Et tout ça, ça clignote. Donc la batterie est connectée et le, panneau, le système panneau solaire aussi est connecté. Le système a maintenant 53,8. Normalement, si c'était des 12 volts, donc 4 blocs ici, que vous voyez, si c'était des 12 volts, ça devrait faire 48. Mais comme c'est un peu plus, puisque c'est les, les voltages nominaux des cellules... 3,2 volts donc euh, 3,2, 4 fois ici euh, ensuite 4 fois ici, ensuite 4 fois ici et 4 fois ici et encore une fois il est très important de bien bloquer les écrous pour qu'il n'y ait pas de courant euh, plus ou moins imparfait qui circule d'une cellule à une autre ça peut, ça peut compromettre même l'intégrité des, des équilibreurs actifs Bon, on voit là, il est branché. Euh, on a tout branché. Donc euh, là aussi, j'attire l'attention sur le fait que... Vous euh, voyez ces fils euh, Bon, les fils qui sont là, ce sont des fils... Euh, les brins sont de diamètre euh, 2,5. On en a, on les a sortis, en fait, de, de ces gaines-là, euh, pour les brancher sur les cosses. Et, et là, le, les attaches sur les cosses sont plus, plus fiables. Que lorsqu'on garde ces brins à l'intérieur des gaines et, et qu'on essaie d'attacher sur les cosses. Donc, ce que nous conseillons, c'est d'enlever carrément, pour ce qui est des connexions entre les éléments de cellules, d'enlever carrément le, les gaines autour et, ou si on peut acheter directement ces, ces fibres, hein, de les mettre plusieurs. Bon, là, nous, on a mis euh, combien 3, 5 fibres, on a connecté, puisque des courants très forts peuvent circuler entre les batteries. Et donc faire fondre même les fils. Cela dit donc, il faut bien serrer, s'assurer que tout est tout est bien bloqué. Hein. Et, et là aussi, je profite pour parler euh, des clés qu'on utilise. Si on utilise une clé dont le manche ici euh, euh, est, est, est dénudé, donc c'est pas protégé, isolé, ben en tournant comme ça, on peut faire un court-circuit. Hein. Ça peut, là, ça, ça peut toucher ici, ça, ça touche ici. Donc là, le courant va circuler de là à là et ça va faire. Euh, des étincelles et ça peut blesser même et gâter les cellules de batterie donc une fois qu'on a tout connecté comme ça, vous voyez, on peut revenir sur le sur le, le convertisseur et pour constater que pour constater que euh, là on voit bien les batteries qui, qui chargent hein, hein, les batteries qui chargent donc, on voit là le, la tension qui a 58,9, hein? et puis là donc euh, les panneaux solaires qui reçoivent maintenant un peu plus de soleil, puisqu'on avait commencé assez tôt, maintenant le soleil est bien levé, qui reçoit plus de soleil, et, et donc du coup, euh, il y a l'alimentation aussi euh, du panneau de lumière, hein, qui a combien ampoules 6 ampoules actuellement, 600 watts en fonctionnement, et on voit la couleur euh, violette, qui indique qu'il y a une utilisation simultanée, euh, mode SBU, c'est-à-dire solaire, euh, et puis batterie, et puis utility. Ce qu'on peut vérifier ici, c'est en mode SBU, je fais appui long, je fais down, here, mode SBU, en mode 1. Voilà, donc, si tous ces éléments sont bien connectés, euh, il n'y a pas de risque que, euh, par exemple, les équilibreurs actifs surchauffent, Hein? surchauffe et se sur, sur, sur garde.